Les gars, c'est juste pour vous dire qu'il y avait un gars de 2000 abonnés, donc si vous voulez bien le soutenir, vous avez aussi allez le soutenir euh, pour lui, hein, allez vraiment le soutenir, euh, il s'appelle Julius, vraiment, il fait des bonnes vidéos et tout, tout. il fait des lives, bah là, d'autres vient de faire un live Minecraft de 2 heures. allez vous abonner à sa chaîne, parce que là, quand même, il, je pense qu'il y a assez de rusher 3000 abonnés, donc nous, on a assez de rusher 100 abonnés, quand même, il y a plus d'abonnés, puis vous aussi t'abonnez à ma chaîne, donc euh, si vous voulez bien faire la même chose, abonnez-vous à moi et à Julius, ça nous ferait plaisir. Et ben, bah, merci à tous ceux qui s'abonnent à moi puis Julius. Merci, ciao ciao